Bonjour les Loulous. Alors, encore une journée de formation qui vient de se terminer. Alors, on est ici dans le nord de la France, on est à Cambrai. On a passé une super journée. Là, j'ai perdu quelqu'un de ce côté-là. Voilà, ça y est, c'est parti. Et en fait, on vient de faire connaissance avec le, le, le, le, le sens chaleureux et l'accueil des ch'tis du nord. Avec bonjour, euh, madame. Oui, hey, bonjour. <rire> c'est Virginie. Virginie, du restaurant. Allez-y, faites de la pub. À la, ah, la brasserie boulonnaise. Elle ne sait même plus où elle habite. Tu pas ici, moi. Et en fait, ils ont un sens de l'accueil tellement aigu que madame m'a accompagnée aux toilettes, mais jusqu'aux toilettes. Eh oui Et puis vous m'avez insultée. Ah non Si, si. Vous n'avez pas assez de place pour passer, vous avez un petit bidon. Et voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, ne vous prenez pas au sérieux parce que là, c'est fini. Voilà. Ah, c'est voilà. vraiment un bon restaurant, il faut y aller. Euh, si jamais vous passez par Cambrai, venez ici, vous allez vous régaler. Les moules au moorwal. Oh, alors les moules égale. au voilà. voilà. On vous filme l'odeur avec. Est régalé, est bonne. Voilà, ça c'est l'optimisme vraiment en action. C'est du live, il n'y a rien de répété. Vous n'êtes pas une actrice. Bah ouais. non. <rire> <rire> Voilà, la bonne humeur parfois, c'est juste sortir les choses simples. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. À demain, ciao.